celle qu'on a comme de corps en commun avec les animaux, se reproduire, serveiller au bien de l'espèce, et pour nous, nous reproduire, c'est faire des hommes, c'est pas faire des sauvages, quoi, ou, des, ou des enfants loups. Hein. Donc ça dure longtemps, et à partir de là, c'est là-dessus que Saint Thomas s'appuie pour dire le mariage doit être indissoluble. Donc on se reproduit, d'accord, il y a un côté animal, mais il y a surtout un côté humain. Et puis, ce qu'on a en propre, et pour Saint Thomas c'est quoi C'est chercher la vérité et vivre en société. C'est les deux éléments qui met la recherche de la vérité et la dimension politique de l'homme sont ce qu'il distingue des animaux. Et ça, bon, Aristote l'avait déjà dit, les, la, la doctrine sociale de l'Église le répète, hein, c'est par le langage, justement, qu'il arrive à, à communiquer avec les autres pour dire ce qui est juste et pour chercher ce qui est vrai. Donc C'est une très grande profondeur, vous voyez, c'est le fait que... Voilà. Donc, vous voyez, cette description, elle part du réel. Hein. Qu'est-ce qui permet à mon essence dynamique, à ma nature, d'arriver au fond à devenir ce qu'elle est à ce, Parce qu'il y a un donné de départ, mais après il faut le cultiver. Hein, c'est comme le germe de, de la plante, il faut que, arroser la plante pour qu'elle arrive à sa stature complète. Hein. Donc à la fois il y a un donné, mais en même temps ce donné doit être cultivé, c'est là que vient la culture, hein, éducation, culture, politique, pour arriver à ce qui est visé par la nature. Le but de la naissance c'est de faire des hommes. Pas, pas des veaux, pas des brutes, pas, des, bruts, pas des, voilà. des hommes qui vivent en société, qui cherchent la vérité, spécialement sur Dieu. Alors remarque là donc pour ce premier paragraphe, hein, euh, on ne peut pas faire l'économie de Dieu. Bon, comme disait hier la conférencière, on n'est pas obligé d'en parler toutes les cinq minutes, c'est sûr. Hein, mais euh, mais euh, on ne peut pas, si vous voulez, dire ça n'existe pas dans l'ordre naturel. À toi, tu as la foi, moi je ne l'ai pas, c'est une question surnaturelle. Alors la foi surnaturelle, on va en parler, mais le fait de reconnaître qu'il y a un créateur du monde, ça c'est une question naturelle. Et c'est même la base, une des bases de la loi naturelle. Dans, dans le décalogue dont on va parler, hein, il y a deux tables. La première concerne les devoirs envers Dieu. Et le fait que l'intelligence humaine, par sa raison, atteint le fait que le monde ne s'est pas fait tout seul, et qu'il y a un mystère à l'origine qui a toutes les perfections du monde en beaucoup mieux, et aucune des imperfections, ça, la raison, arrive à le démontrer. Moi, ça, je vous en parle d'autant plus de, de conviction que j'ai été athée pendant cinq ans, hein, j'ai rejeté la foi, ce que je ne vous conseille pas de faire, j'ai exploré le chemin, si vous ne l'avez pas, priez pour l'avoir, hein, mais en tout cas, j'ai exploré, euh, j'espère, euh, raisonnablement, quoi, le chemin, et puis j'ai étudié différentes religions, euh, bouddhisme, euh, islam, protestantisme, ça a été assez vite fait, parce que je me suis dit, si Dieu existe, ça c'est sûrement faux. Bon. J'aime beaucoup les protestants, mais je n'aime pas le protestantisme. L Orthodoxie, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et, bon, euh, là. et puis au bout du compte, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, si Dieu existe, c'est le catholicisme qui est vrai. Quoi. Et la grâce de Dieu m'a ramené à la religion de mon baptême et de mon enfance. Quoi. Et, et j'ai trouvé ma vocation, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Bon. Mais c'est pour vous dire que euh, voilà, ce que j'attendais, c'était des gars, des cathos, qui n'aient pas peur de la raison et qui me disent que j'ai fait deux ans dans une école de père de la compagnie de Jésus. Quand je suis rentré, en 67 j'étais athée, agnostique on était une bonne demi-douzaine. On se disait, les jésuites, c'est des intellos, ils vont nous prouver l'existence de Dieu. Moi, je me disais, flûte, si on prouve l'existence de Dieu, boum, je me retourne comme une crêpe et il faut que j'aille à la messe, quoi. Et que je pratique la morale, gna gna, tous les trucs des cathos, quoi. Alors, j'étais prêt à le faire, mais je me disais, bon, <rire> voilà. Et puis, en fait, non, enfin... Je dis ça avec affection vis-à-vis -vis de mes maîtres. Je n'ai pas trouvé tout à fait ces gens-là. Ils étaient pré préoccupés, disons certains, pour parler des méfaits de la colonisation et d'autres, les avantages de la technocratie. Mettez votre développement humain entre parenthèses pendant deux ans et intégrez une grande école. Alors bon, ça a été un choc. Hein, mais je dis ça avec vénération parce que j'étais insupportable. Donc euh, sans doute, j'avais beaucoup de tort que je ne vois que maintenant. Mais peut-être s'ils avaient un peu accéléré, je vais la foi plus vite. Quoi. Parce qu'en fait, les gens s'intéressent. Hein, même un athée, un agnostique, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas la foi ou qui même ont doute sur l'existence de Dieu et qui sont passionnés par ces sujets-là. Donc n'ayons pas peur de les aborder. Et surtout, rappelons-nous que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est en dehors de la nature, vous voyez. Ce qui est en dehors de la nature, enfin, oui, Dieu n'est pas évident, mais il est certain. Je le rappelle parce que pour beaucoup de musulmans, on pour que les positions sont variées. Hey « Eh Dieu, mais est-ce que tu ne vois pas le soleil Lui, il hey, y a un ordre dans le monde. Alors tu crois pas Mohammed ?» Alors, bon, il y a un saut logique, évidemment, entre l'ordre naturel et puis Mohammed. Hein, bon. Et dans le Coran, c'est bourré de passages comme ça. Mais donc là, leur tort, c'est dire, c'est évident, c'est pas évident. C'est pour ça que pour eux, comme euh, un jour j'ai entendu dire, bon, tu sais, un athée, c'est un peu moins qu'un chien. Bon. Je vous signale, c'est pas tout à fait vrai, hein. un athée n'est pas un chien, ni même moins qu'un chien. Bon. Mais là, pour un gars qui dit, Dieu est évident, si tu idiote Dieu, t'es même pas un homme, quoi. Faut que vous tâchez de comprendre ça. Bon, ça, c'est faux c'est souvent réfuté par saint Thomas, et puis par le bon sens, d'une certaine façon. Par contre, c'est certain, l'existence de Dieu est métaphysiquement certaine. C'est pour ça que j'ai fait cette thèse laborieusement, d'un âge déjà avancé, justement sur la... est-ce qu'il y a moyen de, de, de saisir la réalité de telle sorte qu'elle nous renvoie à Dieu C'est passionnant, et de fait, oui. J'ai vérifié, les gars, ça renvoie à Dieu. Quoi. Faites, faites votre chemin, parce que chacun a son chemin. Mais bon, si vous ne si croyez pas que Dieu existe, bien, faites la prière de Charles de Foucault, hein rentrer dans une église, déjà vous risquez d'être un peu irradié dans l'église, c'est déjà... Ouais, là vous êtes déjà gonflé, quoi. Et puis parce qu'on n'en sort pas sur un indemne, et puis dites, mon Dieu, si vous, si vous existez, d'aignez me le faire connaître, quoi. Et voilà, il faut respecter les gars qui cherchent et il faut les aider, quoi. Donc premier devoir, c'est de chercher Dieu. Et parce que ça, c'est... Voilà, évidemment, si je ne suis pas certain de l'existence d'un Dieu, je peux quand même avoir un sens moral. Hein. Mais on va le dire, le fondement ultime, c'est quand même c'est quand même Dieu qui donne sa, son, son appui euh, ultime, si vous voulez, à la moralité. Mais on peut être, on peut être moral sans adhérer formellement à l'existence de Dieu. Attention, hein. bien sûr, il y a Dostoyevsky qui dit « si Dieu n'existe pas, tout est permis euh, ». Oui, enfin, doucement, quoi. Je veux dire, ça c'est un truc de russe, quoi. J'aime beaucoup les Russes, hein, C'est l'hyperbole orientale. Enfin, on comprend ce qu'il veut dire, hein, c'est que c'est plus facile de faire n'importe quoi mais vous rencontrerez beaucoup, moi j'en ai rencontré en 40 ans de sacerdoce, hein. des gens d'une honnêteté, d'une rigueur, d'une serviabilité, d'une solidarité incroyable, qui doutaient de l'existence de Dieu. Ils avaient un, en fait, à mon avis, ils y croyaient, parce un sens moral, si vous voulez, qui ne s'explique que par un absolu qui est Dieu. Quoi. Voilà, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. Bon. Alors maintenant, il y a la grâce, ensuite, ça c'est la nature. Hein. natura, là, ce qui naît, ce qui pousse, fusis, hein, hein, donner la physique, et ce qui nous, ce qui pousse, c'est un être bizarre, Hein, qui est à, à l'horizon, hein, comme disent les anciens, l'homme est à, à l'horizon du monde des corps et du monde des esprits. Et comme disait Pascal, il n'est ni un ange, ni une bête. Celui qui veut faire l'ange fait la bête. Et celui qui veut faire que la bête, il ne va pas loin. Quoi. Voilà. Il fait seulement de faire la bête parce qu'il utilise son intelligence pour être méchant. Quoi. Donc, euh, c'est un, un coyote en plus. Il n'est pas dans la bonne voie. Quoi. Enfin, un coyote à foie jaune, je dis ça pour les gens qui ont qui ont lu Lucky Luke ou, euh, ou les trucs anciens, là. Il y a ce genre d'expression. Voilà. Euh, bon, maintenant, alors, il y a une nature, hein. Donc, mais très important. Et ça, c'est une base. Et, et le fondement, enfin, on a bien des principes essentiels de la réflexion chrétienne, c'est que la grâce n'enlève pas la nature. Mais qu'elle va lui donner une perfection au-dessus, et en plus, elle va la soigner. Mais c'est très, très important. C'est-à-dire moi, je le dis souvent on, quand j'ai des auditoires de, de votre âge ou comme ça, je leur dis Écoutez, la foi, c'est pas se shooter, hein, parce que vous n'avez plus votre dose de LSD ou de bidule, ou de crack sous la main, euh, donc pour me sortir un peu de mes soucis, je me shoote, j'ai la foi, je fais une louange et ça me shoote et ça va mieux. » euh, Bon, si ça va mieux, tant mieux, je ne suis pas contre hein, que ça fasse du bien la foi. Hein. La preuve, vous êtes assez détendu, j'ai vu ça hier soir, c'est... Voilà. Et euh, bon... Et en plus, je vois que c'est les mêmes chants qu'on sort depuis 50 ans. Donc... <rire> mais mais le, la, la foi, c'est surtout, c'est vrai. Le, le, le christianisme, c'est pas homo, lave plus blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, les, les, les enceintes parmi vous, ça, il une lessive homo, lave plus blanc. C'est sûr que le christianisme, c'est efficace. Mais surtout, le christianisme, c'est vrai. Et donc la foi, c'est pas sortir du réel, c'est d'aller dans le réel. Jusqu'au fond du réel, qui est Dieu, la Trinité et le Christ. Et donc, je vais mieux voir les hommes parce que je serais à l'intérieur du réel. C'est pas un truc, le catho, c'est pas un mec et gnagnin, évaporé avec une charité gélatineuse et, et peace and love, et tout le monde va au ciel, machin bidule. Hein. Ça, c'est une caricature. Et malheureusement, c'est souvent ce que vous avez rencontré. Enfin, moi, je commençais déjà à le rencontrer, je suis parti vite fait, quoi. Mais je veux dire, il y en a encore qui partent aujourd'hui à cause de ça. Alors, quand ils voient des cathos je dirais, un peu plus euh, cohérent, quoi, euh, voilà, pas brutaux, mais virils, Il hein. bon. euh, y a un, un article sur la virilité là-dedans, euh, pour, pour, le, pour, pour les garçons, mais pour les filles, vous savez, il y a, a, a Sainte-Thérèse d'Avila qui disait, assez euh, religieux parce que la force est nécessaire à tout le monde. « hombres, hijas, soyez des hommes, mes filles. »« Hombres » en espagnol, c'est... Enfin, on a, besoin de, on a besoin de la force, disait le... Le testament, on peut dire, de de sa mort, ce qu'il faut dire à un jeune de 20 ans, ça se termine par un appel au courage. C'est vrai qu'on a besoin du courage. Alors maintenant, la grâce qui élève, alors ce n'est pas quelque chose qui gomme ce qu'on a dit, au contraire. Vous remarquerez d'ailleurs que le Christ arrive à un moment de relative équilibre politique, euh, d'une de, de certaine... Euh, force spirituelle, enfin les, les juifs avaient des, des groupes, les Anawim, les pharisiens et d'autres qui étaient quand même assez performants, assez bons religieusement, et d'une grande force culturelle puisque l'hélénisme avait, depuis l'Inde jusqu'à Gibraltar, si vous voulez, le, la pensée grecque par les romains s'était répandue partout, donc la langue véhiculaire c'était le grec de la Coynée, hein dans lequel ont été écrits les, les évangiles, donc, et puis l'ordre romain, donc vous voyez ces éléments ne sont pas par hasard tout à fait. Donc ça c'est d'ordre naturel, enfin, en quelque sorte, la religiosité aussi. Hein. Donc, euh, la, la Bible c'est vraiment un, un poème religieux d'une grande richesse, je dirais même, naturellement parlant. Donc le Christ arrive à ce moment-là, il ne va pas démolir tout ça, mais il va l'élever à quelque chose de plus intéressant encore, j'ai appelé ça une belle aventure. Devenir fils de Dieu, une belle aventure. Alors le mot grâce, donc on va partir du mot encore, on fait souvent... Saint-Thomas, il dit « Qu'est-ce que signifie le mot ?»« Moi, bon, à partir du mot, à quoi ça m'envoie dans la réalité autour de moi ?»« Et qu'est-ce qu'ont dit les gens qui m'ont précédé sur le sujet oui. ?» Aristote faisait ça aussi beaucoup. « Qu'est-ce qu qu'ont dit les gars avant moi ?» On fait la même chose dans, dans pas mal de domaines, même scientifiques. Hein. « Quel est l'état de la question dans telle discipline dans laquelle je vais essayer d'apporter du nouveau ?» bon. alors Le mot a aussi deux, deux facettes, si vous voulez, qui se recoupent, hein, comme souvent. Le, euh, le mot latin gratia, c'est ce en, en droit, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas dû juridiquement. C'est un bienfait donné. par ben, Le prince qui euh, un gars est condamné à mort, il ben, y a dans les, les prorogatives régaliennes euh, qui existent encore, je crois, le, le droit de, de, de, de gracier. Soit on commue la peine, soit on gratifie. C'est pas dû, si vous voulez. Hein. Donc ça c'est une étymologie importante. Et puis en grec, ralis, caris, si vous voulez, ça veut dire euh, ce qui est beau, c'est à la fois, c'est gracieux, hein, comme on dit, voilà, il y a dans ce, ce qui est gracieuse, ou il y a voilà, la, la grâce de l'adolescence, ou que sais-je, oui, bon, voilà, donc, euh, mais en même temps, c'est gracieux, parce que c'est pas, euh, au fond, on s'aperçoit, ce qui est beau, c'est ce qui est un peu, un peu inutile, quoi, c'est pas, pas pour faire du chiffre, enfin, oui, c'est, euh, voilà. Donc euh, c'est très joli le mot « grâce », hein, ça évoque beaucoup de choses. Hein. Alors on peut dire, voilà, si on prend le mot, donc c'est ce qui n'est pas obligé. Si est. En droit, hein, une remise gracieuse, bon, c'est en dehors des voies contentieuses. Voilà. Bon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que on, dans un sens large, on a parlé de Dieu, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas que Dieu. On ne le voit pas, pas visible au sens, mais il y a nous, il y a la création. Alors, est-ce que la création, avec sa beauté, est une grâce de Dieu Alors, on peut dire ça, dans un sens large, vous voyez. Vous voyez, on peut dire, la création est un langage par lequel Dieu nous parle, et il n'était pas obligé de créer. L'Église a bien rappelé ça au Concile Vatican, hein, je crois que c'est rappelé dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, Dieu a fait les choses librement, pour qu'elles soient heureuses, parce que lui, de toute façon, il reste toujours aussi heureux. Mais on peut dire, bon, ben, voilà, on peut appeler ça que, quelque chose de... Voilà, la première grâce, la grâce de la création, parce que c'est gratuit. Mais une fois qu'il fait la création, très important, Dieu, je dirais, euh, comment dire, Dieu est sage, vous voyez. Donc il ne fait pas, j'allais dire des gros mots, mais je ne les dis pas, parce qu'il y a des gens bien éduqués, puis on n'est pas au café-câté. Hein. Ce n'est pas le désordre, il y a une stabilité. Il y a des choses, quand il fait des êtres, eh ben, il fait que leur nature fonctionne avec des lois et des propriétés stables. Sauf s'il fait un miracle, on va en parler. Vous voyez, il n'y a pas des miracles tout le temps. Mais c'est extrêmement important ça. C'est-à-dire qu'une fois que la nature est faite, la sagesse de Dieu a pour conséquence, qu'il donne à tous les, les éléments de cette nature et à l'ensemble, des lois stables, et de quoi subsister et se développer pour atteindre leur propre épanouissement, et l'ordre de l'ensemble, hein, qui chante la gloire de Dieu. C'est ça, ce qu'Aristote avait déjà vu. Hein. Le but du monde, c'est qu'il y ait justement un ordre qui manifeste quelque chose du, mys, du mystère de Dieu. Bon. Mais vous voyez, quand il a fait... Alors ça, j'insiste là-dessus parce que, on peut dire que nous, les, les, les, enfin les, les musulmans, euh, moi je m'occupe un peu d'apostolat, de musulmans convertis, donc je me suis un peu replongé là-dedans, et c'est vrai qu'une des dimensions qu'il souligne beaucoup, c'est la puissance, vous voyez, Dieu est puissant. Et donc face à la puissance, toi tu es soumis Musulman, ça veut dire, euh, voilà ce qui, tu, tu es soumis en face, en face voilà. Alors c'est vrai que Dieu est puissant, parce que pour beaucoup de cathos, surtout progressistes, Dieu n'est pas, pas tout puissant, quoi. C'est le premier article du credo, mais ça leur fait mal, je ne sais pas, ils n'aiment pas dire que Dieu est tout puissant. Et c'est faux. Dieu est tout puissant, mais en même temps, il est sage, et il est amour. Ça amour, on le rappelle quand même un peu. Mais il y a les trois éléments, et donc Dieu fait un monde, qui manifeste sa puissance, sa sagesse et son amour, surtout avec le Christ, et la révélation. Mais c'est très important de rappeler l'élément de sagesse, hein. parce que sinon on tombe dans l'arbitraire et, et à la limite, euh, voilà, de, le fanatisme dont on parlait, il vient justement d'une idée de la puissance de Dieu coupée de la sagesse. Mais nous les cathos ne coupons pas l'amour de la sagesse non plus. Oui. C'est-à-dire que nous, vraiment, le, le Christ m'intéresse, Bien, parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a donné sa vie, etc. Et il m'intéresse parce qu'il est fils de Dieu, donc il est tout puissant. Hein. Donc c'est important de maintenir tout ça. Mais en tout cas, si Dieu fait une création, voilà, il le fait de façon sage. Et ce qui fait au-delà, alors on arrive au sens propre de le mot grâce, hein, ce qui fait en plus, si vous voulez, de, de l'équilibre des natures et de la beauté de l'ensemble, s'il veut faire quelque chose, c'est ça qu'on appelle la grâce en théologie chrétienne. La grâce, c'est ce que Dieu fait, je crois que je vous l'ai même mis en gros, hein, ce qui fait au-delà de ce qu'il est tenu de donner à sa création. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour l'homme Parce que le but naturel de l'homme, c'est d'être heureux, physiquement, moralement, politiquement, philosophiquement, mais il meurt, donc il n'est pas toujours très très heureux quand même. Hein. Mais bon, il essaye d'être heureux autant qu'un homme peut l'être. Mais est-ce que Dieu peut faire plus Ben oui, il peut élever l'homme à lui ressembler et à être son image, oui et à lui donner quelque chose qu'on appelle la filiation divine, c'est-à-dire sortir en quelque sorte de ce cosmos qui est pourtant merveilleux et très intéressant. Euh, si j'étais pas prête, j'aurais passé ma vie à le, à le scruter, quoi, parce que plus on étudie, plus on s'aperçoit que euh, ce qu'on ignore est encore plus vaste que ce qu'on connaît. Et c est, c est pourtant, c'est comme ces cohérences qu'on découvre. Donc c'est absolument passionnant. Mais est-ce que Dieu peut faire plus Eh bien oui, il le peut et on va voir, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il peut élever cet être-là si vous voulez, à rentrer dans sa propre vie et à être heureux éternellement de la vie même de Dieu. Et c'est ça la grâce. Alors on va détailler très rapidement, parce que ça il n'est pas tenu. Il y a une tendance disons, ont actuelle, enfin depuis une cinquantaine d'années, dans la théologie chrétienne, qui dit si Dieu fait un être raisonnable, un ange ou un homme, ben, il est tenu de lui donner la grâce et de l'élever à la vision directe de Dieu qu'on appelle la vision béatifique. Non, ça, ça... C'est inexact et c'est très dangereux. Ce qui fait qu'il y a pas mal de chrétiens qui, justement, sont un peu ce qu'on appelle fidéistes, c'est-à-dire que, bon, euh, voilà, l'homme, c'est quelqu'un qui va voir Dieu et qui est fait pour voir Dieu et tout. Oui, mais c'est parce que Dieu lui a donné gratuitement. Et donc, il faut le Christ et il faut l'Église. Très important. Et il faut qu'il réponde oui, parce qu'il est libre. Hein. Bon, donc, il y a trois niveaux, si vous voulez, dans, ce dans cette grâce. Alors, je les appelle surnaturels, vous voyez. Parce que la nature, on a dit ce que c'était. Surnaturel, la grâce, c'est ce qui est au-dessus de la nature. Alors j'ai mis trois aspects. Euh, le surnaturel des signes, les miracles en gros, celui des mystères, et puis la divinisation, le, la grâce sanctifiante. Alors le surnaturel des signes, ça c'est le plus spectaculaire. Euh, si Dieu parle, et ben, il donne des signes de son intervention. Qu'on appelle les miracles et les prophéties, entre autres. Hein. Donc, euh, toute la partie, il y a toute une partie de la réflexion catholique qui se plonge là-dessus. Il y a maintenant des bouquins assez bien faits, d'apologétiques, là, pour montrer qu'en effet, Dieu a parlé et qu'il a donné les signes de sa parole dans le Christ et dans l'Église qui prolonge le Christ. Donc, ça, c'est une chose assez curieuse parce que le, le rationaliste, ce qu'on appelle le rationaliste, c'est un gars qui, qui dit il n'y a rien au-delà de ma raison. Ce qui est à mon avis, assez déraisonnable, quoi. J'ai lu dans les mémoires d'un Dominicain qui s'appelait Bruce Berger, c'est pas un père de l'église, mais c'est un gars euh, dynamique, disons. Euh, et il a été aux états unis il a rencontré Alfred, euh, Einstein, qui était euh, religieux, d'une religiosité un peu panthéiste, enfin, mais euh, très favorable à la religion générale. Et justement, Einstein lui disait, mais plus j'étudie, c'était le moment en pleine explosion de, de toutes les conséquences de la euh, mécanique quantique et la relativité, etc., étaient en train de développer toutes leurs conséquences. Et plus j'étudie et plus je me rends compte que le monde dépasse la capacité de mon intelligence, alors je comprends qu'il peut y avoir des mystères encore au-delà. Je crois que le rationaliste, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans la... qui s'imagine que son intelligence est la... est la norme de tout, quoi. Donc, en fait, il, il se fait Dieu d'une certaine façon, Au-delà de ce que j'ai trouvé, il n'y a rien. Ouais. Et c'est vraiment stupide, parce que les, les vrais scientifiques, moi j'ai approché des très grands scientifiques, hein, même qu'ils soient communistes, euh, stalinien ou tout ce que vous voulez, trotskistes, mais quand ils étaient vraiment des scientifiques, c'était des gens humbles dans leur méthode, quoi, dans leur truc. Il y, y, y a une contre-épreuve, tac, j'annule mon truc, ce qui compte c'est le rêve. Et c'est des gars qui ne sont pas à se dire « attends j'ai trouvé le truc et personne ne me dépassera jamais ». Un gars qui dit ça, ouais. alors en général on les dépasse habituellement dans le même sens, d'ailleurs c'est intéressant. Mais voilà, bon. c'est pour vous dire que euh, le rationaliste a tort parce qu'il dit ben, « il y a ma raison, les rationalistes, si vous voulez, c'est au XVIIIe siècle français, vous avez toute une bande de types, hein, dont Voltaire et Diderot, euh, etc., qui ont dit « bon, il y a la raison, et puis il n'y a rien au-delà. » ben, Ils ont tort parce que leur raison est courte. et il une raison. Si ma raison me, me permet de comprendre que le réel me dépasse, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait une raison plus forte que la mienne il ben, n'y en a pas. Alors Dieu peut faire un signe, oui. Et un signe, il ne va pas en faire tout le temps. Le miracle, il n'y en a pas tout le temps. Hein. C'est sûr. Hein. Les gars qui me disent ben, « je passe un examen après-demain, priez pour moi. » je réponds « Je prierai pour que vous soyez jugé à votre juste valeur. » C'est parce que voilà les cancres, il faut, faut les barrer. Quoi. Mais par contre, oui, je prierai pour que vous ne soyez pas troubler. Voilà, d'accord. Mais pas pour que vous tombiez sur le sujet sur lequel vous n'avez pas fait l'impasse, alors que vous avez fait sur, sur la moitié des autres. Quoi. Bon. Donc si vous voulez, les miracles, il n'y en a pas tout le temps, hein, grâce à Dieu, parce que c'est sympa, les miracles, ça maintient l'ambiance, je ne suis pas du tout contre. Hein, moi, Je m'occupe de musulmans convertis, je suis assez catho, donc je suis assez pour les miracles aussi, mais ce n'est pas ma spécialité, si ce n'est pas mon, mon rayon, euh, miracle et tout, quoique je suis au contact, maintenant presque, je dirais, mensuellement, par aux musulmans convertis qui très souvent ont des locutions, des paroles, des... Les rêves et tout, très intéressant d'ailleurs, mais ils font pas de la pub à nous casser les pieds là-dessus, Venant en pèlerinage sur le lieu de, de mon rêve, et, parce que comme il euh, n'y a pas de missionnaire qui les atteignent là où ils sont, et ben, et, le bon Dieu vient les chercher eux-mêmes. Donc il y a des miracles, soit individuels et portatifs, hein, soit plus visibles comme à Fatima ou à Lourdes, bien sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. Le, le miracle, c'est pour nous orienter vraiment vers le mystère. Hein. Mais Dieu peut les faire, parce que de fait, dans le fouillis, si vous voulez, moi ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé un peu... Étant agnostique les différentes religions, il hein, y a des très belles choses, en hein, particulier en Inde, ou, chez, chez, en Chine, etc. Mais, euh, mais c'est un peu un fouillis. Quoi. Et qu'est-ce qui va nous sortir du fouillis Un beau fouillis parfois. Hein. Parfois il y a des choses glauques, hein, et même glauquissimes. Un jour on m'a posé la question au café-cathé, on m'a dit « Mais pourquoi vous êtes catho plutôt qu'autre chose ?» Alors j'ai réfléchi, il faut toujours quand même un peu réfléchir hein, avant de parler. Les impulsifs, hein, c'est mon conseil. Ouais. Mais eh ben, j'ai dit, c'est que je trouve dans le catholicisme la plus grande dose de raison par rapport à tout le reste. C'est là où je trouve que la raison est le plus honorée par rapport à toutes les religions. Et en particulier par la cohérence, si vous voulez, prophétie dans l'Ancien Testament, miracle du Christ, doctrine du Christ, diffusion du christianisme. Donc il y a un bel ensemble. Et cet ensemble, si vous voulez, c'est comme, voilà, vous avez les Écritures, et puis en bas, vous avez une signature, Dieu. Enfin, Dieu, auteur principal, hein, copyright Dieu, et puis ensuite, Saint Jean, Saint Matthieu, machin, auteur secondaire, mais inspiré, voilà. Et donc là, le, la signature, elle est claire. Et je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, parce que euh, c'est porteur, porteur. Moi, personnellement, comme agnostique, j'admirais l'Église catholique. Hein. Et nombreux sont les agnostiques, encore aujourd'hui, qui ont du respect pour l'Église catholique à cause du bienfait qu'elle a fait. Ensuite, deuxième aspect du surnaturel, hein, donc les miracles. Alors bon, il faut euh, travailler pour voir s'ils ont eu lieu, effectivement, et pas se laisser tromper, bon, etc. Après, les mystères. Ça, c'est le plus important. La religion catholique, c'est la Trinité et l'incarnation. C'est bien ce que nous reprochent nos, nos, nos confrères, nos amis ou nos voisins musulmans. Hein. C'est la Trinité et l'incarnation. C'est ça le le noyau dur que la raison n'a jamais pu trouver. Que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, que la deuxième personne de la Trinité soit incarnée, hein, ça fait toujours qu'un seul Dieu. Hein, comme... voilà. Ça, on ne peut pas l'imaginer. C'est parce que Dieu l'a révélé. Bon. Alors ça, c'est le cœur et notre contemplation et la messe, surtout dans, le, dans les formes anciennes, comme le rite romain auquel certains ont assisté ce matin, mon rite dominicain ou le rite byzantin que je connais bien insiste énormément sur la dimension trinitaire. C'est un sacrifice offert à la Trinité. Voilà. Mais par le Christ, bien sûr, qui s'est incarné pour nous sauver. Donc ça, c'est le cœur de la religion. Et je vous conseille d'approfondir, les gars. Soyez pas nuls, quoi. Parce que, là, on m'avait dit, il y, y, y a des gars un peu, voilà, gna gna, ils ne savent pas, tout. Non, mais en fait, je vois que vous êtes de pleine de bonne volonté, mais creusez-vous un peu, faites des, prenez euh, une fois tous les trois ans un temps de retraite euh, un peu musclé. Là, on n'a pas de retraite sur le rosaire, il y en a d'autres... Bénédictine ou Saint-François de Sales, enfin, il y a plein de bonnes retraites pour approfondir, il y a des bons bouquins creuser même l'aspect religieux parce que vous savez vous aurez à en rendre compte hein. vous avez à en rendre compte hein. c'est vite, et, et il y a des gars qui ne demandent qu'à venir au christianisme, si leur voisin de bureau, euh, euh, au café qui suit en privé, parce que si c'est des musulmans il faut leur parler seul, Pas hein. enfin, qu'il y a un autre témoin musulman avec hein. euh, on peut répondre aux questions quoi Bon, donc euh, creuser ça, parce que c'est voilà, ce qu'on est appelé à voir dans l'éternité, et puis c'est ce qu'on a à donner de mieux aux gens, quoi. Dieu est Trinité et le Christ est Dieu. Voilà. Et alors après, il y a le surnaturel de la divinisation, c'est que Dieu nous donne en nous quelque chose qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui fait qu'on devient des fils de Dieu nous aussi. Saint Athanase, donc euh, patriarche d'Alexandrie, euh, dit euh, « Dieu s'est fait homme » pour que l'homme soit fait Dieu. C'est vraiment ça, le, ce qu'on appelle l'économie chrétienne, hein, c'est, voilà, Dieu vient vers l'homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors, j'invite ceux qui sont tombés dedans étant petits, hein, comme Obélix, quoi, dans le catholicisme, à se remuer et à trouver que c'est extraordinaire. Quoi. Moi, je l'ai retrouvé extraordinaire quand je l'ai retrouvé la foi que j'avais euh, honteusement rejetée, mais mes convertis, c'est pareil, qu'ils soient de l'islam ou de l'agnosticisme ou, ou du judaïsme et tout, ils sont éblouis. Quoi ils sont éblouis et c'est éblouissant. Donc il ne faut pas trop qu'on s'installe dans le petit Jésus, il est gentil, quoi. je veux dire, il est gentil, mais attends, c'est Dieu quand même. Hein. Moi je me souviens, au moins à Tos, j'avais la chance d'aller au moins à Tos, j'avais une presqu'île de la Chalcidique grecque, qui est réservée aux moines. J'avais fait le mur pour y aller, j'étais pas majeur, donc c'est interdit, mais on était rentré quand même. Et je me souviens, on avait vu un type qui revenait de très loin, C'est peu après 68, il s'était complètement éclaté, au Népal, tout ça, puis il a retrouvé la foi à Istanbul, enfin Constantinople, et en particulier à cause d'une grande une fraise, si vous voulez, la, la, la coupole des, des basiliques byzantines où il y a le Christ Pantocrator, c'est le Christ, voyez, là, le visage du Christ qui est celui du suaire. Hein. et autour il y a marqué « Je suis »,« oh c'est le nom, le nom de Dieu qui a été révélé, penser que cet homme est Dieu, c'est ça qui l'a converti. Le gars qui me regarde là, c'est « Je suis, je suis l'être infini hein. », donc c'est ça le christianisme il ah, faut le faire quand même. Hein. Bah, plus j'étudie, plus c'est bien. C'est mon petit truc, ça vaut la peine, il y, a, il y a toujours des nouveaux trucs à découvrir. Donc la divinisation, la grâce sanctifiante, c'est ça, c'est avoir la, la vie divine en soi. Et donc on doit étudier loyalement, si on n'a pas la foi, alors là c'est une question de foi, euh, si on n'a pas la foi, il faut chercher si le Christ est Dieu, ou du moins, s'il ouais, si est, est véridique, s'il est envoyé de Dieu, et ensuite, si l'Église chrétienne, catholique, qui est la plus ancienne hein, et la plus cohérente, euh, est vraiment les, mandatée par le Christ. C est, c est un, ordre. un jour, il y a un scientifique qui me pose une question, machin bidule, très subtile, sur la présence réelle. Alors, je dis, écoutez, on va faire un protocole d'expérience, hein, quand vous faites un truc, on tâche d'abord de trouver comment on procède. Et quand on l'a trouvé, on a des chances d'arriver. On pose les questions à la machine, Enfin, on, on fait le système d'expérimentation en fonction de ce qu'on veut trouver. Ben moi je vous conseille le chemin suivant, Dieu existe-t-il Le Christ est-il Dieu L'Église catholique est-elle divine, enfin, mandatée par Dieu Oui, hein oui, ouais, mais l'Eucharistie, euh, d'accord, mais ça, si le Christ est Dieu, ça change un peu le problème. Quoi. Alors bon, chacun a son chemin, quelquefois, certains sautent des étapes, et arrivent directement, avec. Euh, ils voient la Sainte Vierge, je ne sais pas quoi, ou, Donc tant mieux, ça gagne du temps aux intellos, mais il euh, y a un ordre, c'est ce que dit Pascal, il y, y a un ordre, voilà, raisonnable et et il faut accompagner, alors je crois qu'il faut être très patient pour les agnostiques, et puis il ne faut pas les juger trop vite, quoi. Surtout s'ils sont casse-pieds. J'allais dire un autre mot, mais vous voyez, comme je suis filmé, euh, qu'est-ce que mon langage est académique. Euh, parce que chacun marche à son pas. Donc tu ne sais pas où il en est. Donc euh, tu ne vas pas lui dire « Ah mais je t'ai dit ça, ben, tu veux, eh, T'es es une mauvaise foi, tu ne reconnais pas mon truc, quoi. Faut... » Ça a été un très beau passage Saint-Augustin que cherché pendant 14 ans. Marche dans la lumière que tu possèdes vers la lumière que tu désires. C'est magnifique ça. Et nous, on doit aider nous, on n'est que des accoucheurs, hein, comme Socrate. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, euh, on a dit tout ça. Maintenant, il y a un aspect important pour vous qui êtes des agitateurs, enfin pas des agitateurs politiques, mais des, des gens intéressés par la chose publique, ce qui est excellent. Vous avez compris vous devinez que le bien commun est plus divin que le bien d'un seul, comme dit Aristote, et comme le répète saint Thomas d'Aquin, et l'enseignement le, de l'Église, oui, substantiellement après lui, euh, donc vous vous intéressez à tout ça. Alors il y a un aspect très important, cette grâce qui nous élève comme fils de Dieu, elle soigne le péché originel. La grâce qui élève, la grâce qui soigne. Et je crois que c'est l'impact politique de cette grâce qui soigne, qui doit être souligné maintenant. Alors, on a vu les grandes lignes, on a parlé des grandes lignes de la loi naturelle, hein, se conserver dans l'être, instinct de conservation, avec tous les droits que ça comporte, les devoirs, hein, se reproduire, donc faire qu'il y ait d'autres humains éduqués comme les humains qui continuent, vivre en société et chercher la vérité, sur Dieu en particulier. Et bien ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas euh, l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, hein, c'est tout seul, tu dois, okay c'est pas ça. Que malheureusement, chez, même chez les latins et les cathos, le côté euh, volontariste, si vous voulez, qui découle de Luther et de Kant et de tous ces sbires après, est un peu rentré dans la tête. Dans hein. le droit anglo-saxon, bon, je ne dis pas qu'il y a ça, mais je veux dire c'est un peu présent. Quoi. Il y a une loi, il n'y a pas de loi, savez, il y a une loi fondamentale, c'est la nature, avec ses, ses tendances fondamentales. Alors, justement, ces tendances fondamentales que j'ai énumérées les trois, euh, on se rend compte que l'histoire des hommes, hein, ça aussi c'est un point important, mets beaucoup l'histoire, je ne sais pas si on vous l'enseigne encore dans le secondaire, enfin, si vous êtes dans des écoles où on apprend quelque chose, certains d'entre vous y sont, ou tâche de compléter par ailleurs, on apprenait l'histoire, la vraie quoi, l'histoire, ce qui s'est passé. Quoi. Moi j'ai toujours trouvé que c'était fascinant, fascinant, je, je dis souvent, Ouais, je dis parfois, <rire> le, la connaissance de l'histoire est la clé de la liberté, surtout pour votre génération. Parce qu'il faut pouvoir, maintenant vous avez des sites, vous avez plein de trucs bidus, bien, bien bidouillés, si vous n'êtes pas capable de lire des bouquins, mais c'est un dommage, c'est quand même pas le même rapport. Quoi. Donc si vous arrivez à lire plus d'une page comme ça, vous êtes vraiment déjà un intello, à leur époque, et donc, alors, pour les ça, puis vous lisez sur un autre truc, bon, mais je vous conseille quand même de lire aussi un peu du papier, parce que c'est vraiment la clé de la liberté. Et quand vous vous rendez compte, moi j'ai eu de la chance de ça commencé hein. j'avais 20 ans en 68, donc euh, on avait déjà la, la déferlante marxiste, existentialiste, pilonnage anticolonialiste, euh, repentance, début, début des repentances, tout ça. Et je me suis aperçu en étudiant l'histoire qu'on qu nous racontait des choses qui ne correspondaient pas au réel. Donc l'histoire très important. Ben, l'histoire nous montre que l'homme ne va pas bien. Quoi. Il n'a jamais été bien, il ira jamais très bien, même le Moyen-Âge qui est super. Même la démocratie grecque que je vous ai évoquée en quelques termes un peu simplistes, hein les 10 000 hommes libres et les 200 000 esclaves, c'est moyen. Hein bon. Et, bon. et donc en fait l'homme a fait des choses bizarres. Et c'est d'ailleurs, le dit, je vois le bien et je ne le fais pas. Je vois le bien, je l'approuve et je ne fais pas. Je vois le mal, je le, je le, non, et je le fais. Donc il y, y a un mystère, il hein y a un mystère à, chez l'homme, Hein, une catastrophe, qui, on, peut, on peut supposer qu'il y a une catastrophe, on ne peut pas le prouver, mais l'Église catholique nous le dit, c'est ce qu'on appelle le péché original. Au début, il y a eu un grand machin qui a raté, et le fondateur de tout, qui avait le, les grâces pour fonder le genre humain, a triché par orgueil, par manipulation du cosmos, etc., sur sa personne, Enfin bon, et donc tout s'est cassé la figure solidement. Et donc il y a un vrai souci, c'est qu'on se rend compte que les hommes n'arrivent pas à connaître tous facilement, avec certitude, sans mélange d'erreur, la loi naturelle. Les quatre adjectifs que je vous donne sont importants. Ils se trouvent dans, dans saint Thomas et dans le, les papes qui, ont, qui le recitent, puis douze en particulier ce très grand pape qui le cite dans une encyclique après-guerre. Pour que l'homme puisse arriver à saisir ces grandes lignes, qu'on appelle en fait le décalogue, hein, Dieu les révèle à, à Moïse. Le décalogue, les quatre, euh, quatre les six, les deux tables, hein, euh, pardon, trois et, et sept, hein, euh, les deux tables, c'est en fait, c'est une trajectoire, si vous voulez. Hein, c'est comme X égale 1,5 de GT2 ou O égale MC2, c'est un truc, c'est une réalité. Mais ce n'est pas « gna gna gna, gna, gna, gna. », c'est ça aussi, il ne faut pas faire ce qui est défendu. Bon d'accord, mais ce n'est pas l'aspect le plus emballant. Bah, je préfère dire, écoutez, ce truc-là, c'est l'équation de votre bonheur. Si tu appliques les dix commandements, tu seras moins malheureux que si tu ne les appliques pas, même si tu en baves, hein. même si tu souffres pour la justice. Ça, Socrate l'avait déjà vu, mais c'est confirmé, si vous voulez. Parce que, en fait, l'homme cherche son bonheur, et son bonheur, il est écrit dans sa nature, et donc la loi naturelle des dix commandements traduit ça. Et donc, Dieu l'a révélé, justement, pour que... Euh, pour que on arrive à y voir clair, si vous voulez. Et actuellement, c'est très, je, je suis frappé, surtout avec toutes les lois depuis, depuis la loi Veil. Moi, je faisais partie des, des chahuteurs anti-loi Veil avant qu'elle passe. Hein. Et bon, mais on continue, il faut continuer à se battre. Hein. Mais je suis frappé de l'accélération. En fait, il y a vraiment, non seulement le, le c'est le décalogue lui-même qui finit par être mis en cause. En particulier, tu ne tueras pas. L'innocent, hein, dans aucun cas, ne doit être mis à mort. Quoi de façon volontaire et directe. Bon. Mais après, il y a voilà, toutes les, les conséquences prochaines, lointaines et tout, sont ébranlées. Et donc, voilà, Dieu a révélé ça pour aider les gens. Et en plus, il leur donne la grâce pour l'observer. Parce qu'un type honnête, vous en connaissez, mais qui n'est pas en état de grâce, il ne peut pas observer toute la loi tout le temps. Un gars en état de péché mortel, il retombe dans un autre péché mortel au bout d'un certain temps. C'est comme ça. Ça, c'est ce que dit Saint-Thomas, mais mes 40 ans de sacerdoce me confirment que ça roule comme ça. Quoi. Donc, donc euh, gardons la grâce et si on tombe, confessons-nous rapidement. Ajoutez pas les péchés les uns les autres, parce que vous devenez de pire en pire. Mais donc, Dieu donne, non seulement révèle ce qu'est la loi naturelle, qui est en fait euh, l'équation du bonheur de l'homme individuel et politique, mais également il donne la grâce pour l'observer. Et ce qu'on constate euh, aussi, c'est que... Euh, il y a une vérification historique de cette vérité. Alors ça, j'y tiens beaucoup, parce que, comme je vous ai dit, même agnostique, j'admirais l'Église. Et je me dis, si Dieu existe, je serais catho. Enfin, je, re, je serais à nouveau catho. <rire> voilà, pourquoi Parce que moi, je trouvais que l'Église, c'est toujours trouvé que c'était bien. C'est à peu près le contraire de toutes les, les attaques délirantes contre l'Église le, contre et les prêtres qu'on voit dans différentes périodes de l'Église, hein, mais de, de, de l'histoire des hommes, et aujourd'hui en particulier, quand on regarde d'un peu près, ça tient parfaitement la route. Quoi. Moi j'étais frappé en particulier, si vous voulez, du côté euh, philosophique, hein, c'est quand même grâce à, à des grands penseurs chrétiens, Saint-Albert le Grand, enfin Saint Ansel, Saint-Albert le Grand, Saint-Thomas d'Aquin, que la raison a pris son envol au XIIe, XIIIe siècle. Quoi. Et en particulier la science moderne, dans tout ce qu'elle a de bon, elle a une bonne part de bon science, oui, moi ce que je connais, plutôt l'aspect spéculatif. Hein. Euh, elle sort de là aussi, hein, le démarrage. Je vous ai vous avez fait allusion à la cosmologie que j'étudiais comme étudiant, à côté de Paris, à Orsay, dans une bonne fac. Hein. Euh, bonne fac au point de vue du niveau euh, intellectuel. Et bien c'est Georges Lemaître, un prêtre belge, hein, qui a été le premier euh, initiateur de l'idée du Big Bang et qui tient encore la route aujourd'hui. Profilant un peu. Bon, donc c'est pour vous dire que moi j'admirais beaucoup l'impact philosophique du christianisme et, et son impact aussi, euh, je dirais, culturel, en particulier la position de la femme. Hein, si vous roulez un peu votre bosse dans le monde, euh, vous regardez le modèle qui est réservé là, à la femme en, dans les sociétés vraiment islamisées ou post-islamisées, etc., euh, maintenant qui se ré partiellement et tout. Bon, ou bien le, celle dans les sociétés, dans d'autres sociétés non-islamiques et non-chrétiennes, on s'aperçoit que l'endroit où la femme est le mieux, c'est quand même le christianisme. Parce qu'il lui est rendu le plus de ce qui lui est dû. Et c'est pas un hasard si non, la personne la plus élevée, c'est... Euh, oh oui, j'ai le chrono dans la tête. C'est parce que bon, la première personne créée, c'est quand même une femme, c'est la Sainte Vierge. Donc la position de la femme ça me plaisait bien, et puis l'art, enfin les, le, le, le grégorien, le chant byzantin, le, les, les primitifs, enfin voilà, les, tout. Voilà, j'aimais bien tout ça. Et surtout je trouvais que le reste faisait pas, il n'y avait pas photo. cest Henri Bergson a fait une étude comparée des mystiques, ça je l'ai découvert qu'après, dans lequel il compare les différents types de mystiques, et donc euh, personne, était un juif... Euh, alors, il était juste personnellement, il est mort tout près du catholicisme, c'est quand même un grand penseur qui a contribué à faire sortir du matérialisme toute une génération. Quoi. Un jour c'était Henri Massis qui disait à Pacelli, euh, Bergson nous a sorti du matérialisme, il nous a attiré vers le spiritualisme et Charles Maurras nous a fait passer de Bergson à, à Saint-Thomas-d'Aquin. Enfin, à un certain nombre de gens, pas tous, mais je dis ça sans faire de l'hyperpude pour Maurras pour lequel je ne suis pas un inconditionnel tout en lui tirant le chapeau que je dois lui tirer dans la mesure où je dois lui tirer, pas plus. Mais ceci dit, ce que j'appelle les passeurs de vérité, Personne n'a un passeur de vérité. Mon grand-père l'a bien connu, enfin, bon, après, moi, je suis un gars, je, je suis l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, donc c'est quand même sympa, Parce que on a vu ces gens-là et ils ont été aidés. Et personne disait, ben, si on compare les mystiques, s'il y a une mystique qui est vraie, c'est la mystique catholique. Pourquoi Parce que le mystique, arrivé au terme de son chemin, il est ouvert aux autres et il pense aux autres à les sauver. Les œuvres de miséricorde, corporelles, spirituelles, et... ouais, au moment où Thérèse d'Avila est arrivée aux fiançailles et au mariage spirituel, dernier degré de son, son chemin, c'est là où elle a fondé plus de couvents pour aider les gens à droite à gauche. Bon, Mère Teresa, c'est aussi quelque chose comme ça. Ouais. La différence sur le, le mystique euh, naturel, disons, qu'on peut trouver dans le bouddhisme ou ailleurs, qui est une mystique fermée de l'évasion. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant, hein. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qu'ils reconnaissent. Hein, ça. Donc voilà, il y a des signes. Ce que je constate historiquement, c'est que malgré tous les péchés des hommes, les nations, les cultures, les régions qui ont reçu l'influence du christianisme, spécialement catholique, ont hein, eh bien on produit des bienfaits de civilisation, de morale, etc. considérables qu'aucune autre n'a produit. Et je dirais que ce qu'il peut y avoir bon dans la dans le monde moderne, dans la modernité, disons, dans le système moderne, ce qu'il y a de bon, ça vient en grande partie de, voilà, de la tradition catholique. Voilà. Bon. Par contre, quand euh, ces peuples-là, à partir de, euh, du siècle dit et des Lumières, et en France, de la l'Aufklärung, en Allemagne, ont écarté le Christ et l'Église, sans écarter Dieu d'abord, et eh bien ils sont arrivés peu à peu, à finalement, à écarter des éléments essentiels de la loi naturelle. Aujourd'hui, on nous voit les conséquences ultimes, mais ça a commencé assez vite. Quoi. Les grands totalitarismes du XXe siècle, hein, donc euh, le nazisme et le communisme, et quelques autres, euh, voilà, ils, ont, ils sont quand même le fruit, si vous voulez, d'un rejet euh, du message chrétien, toute une partie du message chrétien, avec les conséquences qu'on sait. Donc c'est assez intéressant, je pense, de voir ce n'est pas une voie infaillible, mais c'est quand même une voie qui peut faire réfléchir. Et je crois qu'actuellement, pas mal de gens l'empruntent, je vois dans mes convertis, différentes religions d'origine, euh, c'est une chose qui les frappe. Quoi. Je disais à l'un d'entre vous que comme moi je suis en habit, facilement on parle avec des gens, et je suis interpellé par un musulman, gare Montparnasse, qui est ma garde d'attache si j'ose dire, et donc on, on discute un peu, je, je, je croyais qu'il voulait me demander un peu d'argent, je dis écoute, j'ai rien sur moi. Et non, non, j'ai un boulot, j'ai fait, fait Sciences Po, j un boulot, t'inquiète pas, mais je veux parler avec toi. Alors on parle, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et à la fin, il se dit Mais pourquoi vous êtes, pourquoi tu es venu vers moi Il me dit Parce qu'avec vous, les chrétiens, on peut parler. De fait, on a parlé du démon, d'exorcisme, de trucs comme ça, de Dieu, quoi. On s'embrassait quand il est parti. On a prié pour lui, je crois qu'il était sur le bon chemin, peut-être par des voies négatives, mais bon, mais c'est pour lui dire quoi, pour lui dire ah ben oui, vous, les prêtres, vous êtes des gens avec qui on peut parler, quoi. Bon, ça c'est un petit signe, mais c'est quand même un signe apologétique, quoi. Et comme disait hier euh, la dame qui vous a parlé, euh, voilà, il faut aussi que les gens puissent vous apprécier, donc euh, et qu'ils sentent que vous avez quelque chose à donner, et que vous ne le gardez pas pour vous. Donc, cette grâce qui soigne est extrêmement importante, pour que tous puissent connaître facilement, avec certitude. Certitude, c'est important. Parce que savoir qu'il ne faut pas tuer l'innocent, bah, si c'est votre peau qui est en jeu, vous faites quoi si vous êtes amené à faire un, un meurtre télécommandé ou je sais pas quoi, ou, et vous, vous dites non, mais si vous dites non, vous fusil, vous faites quoi et Si vous croyez en Dieu et si vous, croyez, si vous avez la grâce chrétienne, ça vous aide sacrément à dire non. Hein. Tous facilement avec certitude et sans mélange d'erreur, Parce que les plus grands génies païens comme Aristote euh, voilà, admettaient l'exposition des enfants, euh, ou l'esclavage ou des choses comme ça, euh, qui sont quand même pas euh, ce qu'on peut imaginer de mieux pour le Développement de la nature. C'est pourtant, c'était les grands génies. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est assez paradoxal, c'est encore plus de mal, je crois, parce qu'ils rejettent encore plus de christianisme. Oui. Aristote n'a pas rejeté le christianisme, Platon non plus, pour cause. Par contre, actuellement, euh, le, voilà, on, euh, beaucoup de nos responsables politiques euh, s'écartent des sources même qui les ont constituées comme hommes libres dans ce qu'ils ont de bon. Hein, et donc, du coup, ils sont en quelque sorte euh, châtiés de l'intérieur par le, le fait que. Bah, le décalogue, ce n'est pas simplement la loi de l'homme individuel. Hein. Une société où on tue, on vole, etc., même de façon, là, et de façon structurelle et tout, bon, ça tient difficilement la route. Quoi. Ça devient une association de malfaiteurs. Hein. Ratzinger avait un beau texte, justement, sur euh, ce qui est devenu Benoît XVI. Lorsque les, les, les responsables ouais, conviennent ensemble d'une espèce de pacte, euh, de nier une partie de la loi naturelle, bon, c'est là qu'on est dirigé, voilà, comme ça, par des gens qui, qui ne nous mènent pas vers notre vrai bien. Voilà. Donc, euh, en conclusion de ce survol, euh, je dirais qu'il y, y, y a une vraie joie. Voyez, à... je, je pense que dans le christianisme, il y, a, il y a plein de trucs fantastiques. Et je vous disais ce qui me frappait le plus, moi, c'est d'une certaine façon la cohérence. Bien sûr, il y a des pécheurs. Moi, je le sais encore plus que vous, je peux vous dire. Hein. 40 ans de confession, euh, je crois que la plupart d'entre vous vous évanouiriez si vous en entendiez ce que j'ai entendu. Bon, mais moi j'ai la grâce de Dieu, je suis le Christ quand je confesse. Hein. Donc bien sûr, il y a des pécheurs, des trucs horribles, mais il ne faut pas nier non plus que ça existe, le mal, d'accord. Mais euh, quand même, le christianisme tient la route et euh, les bienfaits qu'il donne, sa cohérence entre l'ordre naturel l'ordre surnaturel, les bienfaits temporels, et puis comparons ce qui est comparable, si vous comparez les élites, si vous voulez, les gens qui prennent vraiment le christianisme au sérieux, les gens prennent vraiment au sérieux leurs propres religions différentes. Et bien vous, là, vous regardez à nouveau, il n'y a pas photo à mon avis. Hein. Parce que franchement, il euh, y a quand même une très très belle... Moi je suis de plus en plus euh, édifié, si vous voulez, par les ménages chrétiens qui tiennent le coup, par les prêtres qui restent fidèles à leur vocation, par les, les scientifiques ou les hommes politiques qui euh, restent fidèles à leur christianisme et qui rayonnent là où ils sont, dans un monde qui leur est pas favorable. C'est remarquable, c'est tout à fait remarquable. Et je pense qu'on a vraiment une, une joie. Euh, je dirais, on pourrait prendre cette image-là qui est prise par Saint-Exupéry, vous avez les plus cultivés entendu parler de, de ce Bédouin-là, Antoine de Saint-Exupéry. Dans citadelle, une de ses œuvres, une des dernières. Évidemment, il est un peu, c'est pas non plus un père d'église, c'est sûr. Mais il dit en fait que l'homme ne cherche pas son plaisir superficiel, mais sa propre densité. Ça, ça m'a énormément frappé. Et en fait, dans le christianisme, vous avez une densité, ordre naturel, ordre surnaturel, la grâce qui soigne, et au total, quand même, des belles individualités qui sont, euh, qui sont modelées sur le Christ, mais qui sont aussi des hommes, vous voyez. Des, euh, devenir un homme, ce n'est pas facile. Hein, est, et en fait, le, le chemin n'est jamais fini. Euh, je vais vous citer pour terminer, pour donc, me conformer pieusement aux injonctions de Victor. Euh, j'ai eu la, la chance de bien connaître le fondateur du Barou, dont Gérard Calvet. C'est grâce à lui que je suis devenu prêtre. Et il aimait bien citer ces paroles de Saint Ignace d'Antioche, le successeur de Saint Pierre, sur le, le trône épiscopal d'Antioche. Il disait « Laissez-moi mourir et recevoir la pure lumière du Christ, car là-bas, donc au ciel, je serai un homme. » Et en fait, on lutte toute sa vie pour réaliser en Réalisons-nous l'humanité » dans... En même temps, l'image du Christ hein, qu'il a imprimé au baptême. Mais c'est du boulot sans arrêt. Et finalement, la photo finale, c'est au ciel. Merci de votre attention.